One of the first things you notice about a pizzeria is that it smells good. Ça sent bon. From the verb sentir. Pizza is Italian. Italien. Actually, it's la pizza in French. La pizza est italienne. It comes from Italy. Ça vient d'Italie. To take out or take away something, emporter quelque chose. To take or bring something somewhere, for example, to your home, apporter quelque chose chez vous. Small, medium, large, petit, moyen, grand. If you're talking about la pizza, petite, moyenne, grande. Oh, que ça sent bon! Qu'est-ce que c'est? Eh, c'est de la pizza. La pizza? Oui, c'est italien, monsieur. Ça vient d'Italie. Ah, d'Italie. Est-ce qu'on peut la manger? Hein? Manger? Oui, parce que j'ai faim. Mais Bien sûr qu'on peut la manger, monsieur. Ah, bien! C'est pour emporter ou pour manger ici? Pourquoi l'emporter? Eh, parce que si vous voulez manger la pizza chez vous, vous emportez la pizza d'ici et vous l'apportez chez vous. Je l'emporte d'ici et je l'apporte chez moi. Ah. Je veux la manger ici. D'accord, monsieur. Voulez-vous une petite, une moyenne ou une grande? Je veux une grande pizza, la plus grande que vous avez. <rire> Ça c'est la plus grande pizza que nous avons. Et je peux la manger ici? Oui, monsieur. Ah, oh, merci. Mmh, mmh, mmh. Ça sent bon. It smells good. Ça vient d'Italie. comme It comes from Italy. Emporter, To take away. Petit, moyen, grand. Small, medium, large. Pastry or dough, la pâte. To knead or work the dough, travailler la pâte. A ball used in games is une balle. But there's a more general word for anything spherical, une boule. The word for flat, plat. To flatten, aplatir. Thick, épais. The opposite of thick is mince, thin, it takes time to make a good pizza. Cela prend du temps à faire une bonne pizza. To catch something, attraper quelque chose. Mais vous ne pouvez pas manger la pâte comme ça. La pâte? Vous m'avez dit que c'était de la pizza. Ça va devenir de la pizza. Pour le moment, c'est de la pâte. Ah bon? La boule de pâte est ronde, mais la pizza doit être plate. Il faut aplatir la pâte. Ah, ça va devenir de la pâte plate? Oui, monsieur. Il faut travailler la pâte entre les mains, comme ça. Travailler la pâte. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Est-ce que c'est assez plat maintenant? Mais non, monsieur. Vous voyez, c'est encore trop épais. Ça doit devenir beaucoup plus mince. Pourquoi? Mais parce que plus la pâte est mince, meilleur est la pizza. Est-ce que c'est assez mince maintenant? J'ai faim! Oh. Patience, monsieur! Il faut de la patience! Ça prend du temps à faire une bonne pizza! C'est vrai que ça prend du temps! Oh, que j'ai faim! Que j'ai faim! Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je jette la pâte en l'air et je la rattrape! Oh, je veux jouer aussi! Oh, attention, monsieur! Je vais l'attraper! Oh! Je l'ai attrapé! La pâte, pastry or dough. Plat, flat. Aplatir, to flatten. Épais, thick. Mince, thin. Attraper, to catch. The garnishes you put on a pizza, la garniture. Mushrooms, champignons. Sausage, pepperoni usually, saucisson. Sweet peppers, red or green, poivrons. Shrimps, crevettes. Tomato sauce, la sauce tomate. What sort do you want? Quelle sorte voulez-vous? To cook something, faire cuire quelque chose. Literally, to make, to cook. Donnez-moi ça, monsieur! Est-ce que je peux manger? Mais non, pas encore. Elle est très mince. Oui, je sais, mais je n'ai pas encore mis la garniture. La garniture? Mais oui, regardez, monsieur. Vous avez le choix entre quatre sortes de pizzas. Quelle sorte voulez-vous? Champignons, saucisson, poivrons ou crevettes. Euh, Est-ce que je peux avoir tous les quatre? Si vous voulez, monsieur. Et la pâte? Il faut mettre la garniture sur la pâte. Ah, je comprends. Oh, non, pas comme ça. Laissez-moi faire, monsieur. D'abord de la sauce tomate. Sauce tomate. Des champignons. Champignons. Du poivron. Poivron. Des saucissons. Saucissons. Et des crevettes. Crevettes. Oh! C'est tout? Oui, c'est tout, monsieur. Oh. Maintenant, je peux la manger? Mais non, pas encore. Pourquoi pas? Mais parce qu'il faut la faire cuire. La faire cuire? Mais oui, dans le four. Oh. Ah! Je comprends! Dans le four, bien sûr. Voilà, voilà. Oups! Oups! Oups! Champignons. Mushrooms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 Pourquoi pas Mais parce qu'il faut la faire cuire. La faire cuire Mais oui, dans le four. Ah, je comprends Dans le four, bien sûr. Voilà, voilà Oups oh. Oh. Oh. Oups <cười> <cười>